Alors bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. C'est Yamou Junior, donc votre youtubeur. Voilà, désolé déjà pour le son, pour le son. C'est Yamou Junior, donc abonnez-vous déjà pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc pourquoi je suis là ce soir Pourquoi je suis là ce soir Voilà, c'est pour parler d'un sujet voilà très important, très important. C'est pour les nouveaux bacheliers, les nouveaux bacheliers. Donc euh, le problème, quel est le problème? Ce qui se passe, c'est que voilà, le, le SOSU pas orienté les bacheliers et il leur a demandé de se rendre au secrétariat, voilà, au secrétariat général du SOSU pour aller faire cacheter leurs orientations, donc faire leur choix définitif, parce qu'ils avaient deux choix. Logiquement, dans ces deux choix, ils devraient définitivement choisir un dernier choix. Et pour faire ce dernier choix, il fallait se rendre au secrétariat de, du SOSUP pour simplement, on va dire, mettre ce choix-là à, à, à, à, à découvert, si je peux utiliser le terme. Donc, qu'est-ce que le SOSUP a fait Le SOSUP a dit aux personnes de ne pas se rendre directement donc, dans l'établissement. Ils ont appelé les élèves Donc, pour se rendre au secrétariat se rendre au secrétariat du SOZUP pour aller faire, donc, cacheter leurs orientations. Donc, dans l'établissement où ils devaient aller définitivement. Voilà. Plusieurs étudiants sont rendus là-bas et voilà il y avait vraiment une foule. Donc avant de commencer, je vais seulement vous faire passer la, la vidéo là. De, vous allez vous-même voir le nombre d'étudiants qui étaient. Donc regardez un peu. Voilà, essayez de regarder, il y a une foule d'étudiants ici, une foule d'étudiants. Il y a plein d'étudiants là, ils sont, il, y a, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants. Ça s'est passé là aujourd'hui. Donc il y a des étudiants qui vont là-bas tous les jours, tous les jours, voilà, essayer de le faire acheter leur, leurs orientations parce que certains ont été orientés dans des établissements privés, certains dans des établissements privés et publics en même temps. Mais il y avait deux choix dans tous les cas. Il y avait deux choix. Donc vous voyez un peu toutes ces personnes-là, regardez un peu, voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a nos frères, nos sœurs qui sont à l'intérieur dedans. Donc voilà, vous voyez ici cette inscription en rouge là, ici j'ai écrit « Certains étudiants n'iront pas à l'université ». À l'université, c'est bien écrit « Certains étudiants n'iront pas à l'université ». En rouge, j'ai une décision ou sausure. Voilà, donc « Certains étudiants n'iront pas à l'université », simplement pourquoi Alors je reviens. Vous même vous avez vu donc on est là. Vous-même, vous avez vu la foule d'étudiants qui y avait donc là, dehors, et c'est comme ça presque voilà tous les jours, c'est vrai qu'il y a certains étudiants qui ne sont pas encore au courant, que lorsqu'ils sont orientés par le SOSUP, ils doivent ensuite se rendre au secrétariat général donc de, de l'enseignement supérieur et du transfert des technologies, donc aller confirmer leur choix définitif. Donc, c'est cela, on va dire quoi, c'est cette ambiguïté-là voilà, qu'il y a eu dans, dans, voilà, dans, on va dire quoi, dans les orientations des élèves cette année. Mais ce qui est encore plus ambigu dans ces orientations, voilà, c'est le fait que certains élèves soient orientés. Dans deux établissements privés. Alors quand ces élèves sont orientés dans deux établissements privés, qu'est-ce qui se passe Je vais d'abord essayer, sans épargner déjà les tracasseries qui se font pour arriver déjà au secrétariat en général, on va dire quoi, l'enseignement supérieur euh, on va se dire que le les déjà invite les étudiants à venir acheter leurs orientations, qu'ils téléchargent dans leur compte SIGOR. Lorsqu'ils téléchargent, qu'est-ce qui se passe Les élèves doivent d'abord payer leur taxi voilà, pour se rendre là-bas. Ce n'est pas facile pour certains et d'autres. Donc ensuite, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils dépensent encore, je crois, 100 francs pour photocopier déjà leurs leur documents. Ensuite, il y a encore 500 déjà pour payer, euh, on va dire, L'impression du, du document. Donc, ça fait déjà beaucoup d'argent. Et quand quelqu'un se déplace comme ça, quand un, un étudiant, un potentiel étudiant se déplace comme ça pour aller à ce à, à regroupement, essayer de se faire cacheter son document pour espérer aller, on va dire, étudier dans, une établisse, dans un établissement de la place, soit dans un privé ou un privé, parce qu'il y a certains qui ont été orientés, je dis bien, dans deux privés. Lorsqu'on est orienté dans le privé, on se dit quand même que voilà, on aura, et voilà la, la, la, la, on va dire quoi, la liberté, ou bien la largesse peut-être, le l'OSSUP nous orientera peut-être dans, on va dire, dans une école. Alors, ces étudiants sont allés, je vais citer, il y a sûrement mes frères qui sont passés aussi là-bas. Donc, ils sont allés aujourd'hui, alors la décision, ils ont été surpris ou choqués pour certains, parce que je vous dis déjà qu'il y a certains les étudiants qui sont allés, et qui sont sortis là-bas très, voilà, on va dire, découragés et vraiment peinés parce qu'ils sont rendus compte qu'ils n'iront pas à l'université. Certains n'iront pas à l'université parce qu'on se rend compte que la décision du SOSUP les exclut complètement. Voilà l'université. Hein parce que lorsque, euh, soi-disant, voilà, c'est une loi qui existe, la loi d'attribution de bourse au Gabon et. La, la prise en charge des on va dire quoi de la scolarité de chaque étudiant voilà est, est on va dire quoi est stipulée par un code voilà régie par notre clause gabonaise pour l'attribution des bourses au gabon maintenant qu'est ce qui se passe c'est que les personnes ou les étudiants ayant 24 donc plus de 22 ans voilà donc plus bénéficier euh, de la bourse de l'état ça c'est pour ceux ça c'est que le sosup a clairement dit à certains étudiants quand ils ont dépassé 22 ans ils ne peuvent plus on va dire bénéficier de la bourse de, de l'état donc de l'nbg ok d'accord ces gens ne peuvent bénéficier de la bourse et ne peut plus donc aussi aller donc être pris en charge par on va dire par par ces établissements. Donc, qu'est-ce qui se passe Mais le problème, c'est que lorsque vous orientez un, un étudiant, par exemple, dans deux établissements privés, cela signifie qu'il n'aura pas la bourse pour aller dans la première école qu'il aura choisie ou, ou une autre certaine école. Si vous l'avez orienté dans deux privés, cela signifie simplement qu'il n'ira pas à l'école. Quand il a 24 ans ou dépassé 22 ans, il n'ira pas à l'école. Il n'ira pas se faire, inscrire, se faire inscrire vu que euh, son âge est beaucoup plus élevé et qu'il ne peut pas s'inscrire, il ne va pas bénéficier de la bourse. Cela signifie qu'il sort à la maison. Donc, c'est informé tous les, les, les bacheliers déjà, qui, qui iront là-bas déjà, se faire cacheter. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller. Allez-y là-bas au Sosup. Mais je vous dis que vous irez là-bas si vous avez plus de 22 ans. Voilà, je dis ça parce que j'ai mon frère qui est, allé, qui est passé là-bas aujourd'hui. Donc, il est allé là-bas. Et on lui a dit simplement que vous ne pouvez pas être pris en charge par l'État. Parce que vous avez dépassé déjà pas plus de 22 ans. Et logiquement, il a été orienté dans le privé. Donc on se demande ce qui va se passer. Vu qu'il a été orienté dans le privé, est-ce qu'il va rester à la maison C'est la question. Est-ce qu'il va rester à la maison Ou est-ce qu'il est qu va faire le recours Même quand il va faire le recours, est-ce qu'il va aller à l'UB Est-ce qu'on va l'attribuer Voilà la bourse. Mais le problème c'est que lorsqu'on t'a déjà orienté dans l'établissement, en réalité c'est pour dire que tu n'iras pas à l'école. Toi qui as peut-être 22 ans ou plus de 22 ans, c'est pour dire simplement que tu n'iras pas à l'école. Donc la seule solution, le seul repos, c'est le seul... La seule chose que tu pourras faire, la seule éventualité, c'est d'aller sûrement essayer de faire un recours. Voilà, faire un recours. Et voilà, l'état pour aller où Peut-être à l'UOB. Ah, peut-être à l'UOB, mais tu vas aller à l'UOB. Ah, je me dis quand même, bon, je me dis pour les personnes, peut-être les personnes n'ont pas fait les choix pour l'UOB parce qu'ils ont dit, bon, voilà, ils n'ont plus assez d'âge. Pour aller à l'UOB, vous voulez être dans ces établissements privés là. Et donc ils n'ont pas pu, vous ne pouvez pas aller à l'UOB déjà, je vous dis ça pour les personnes qui ont bien sûr des voilà des objectifs. Donc c'est vraiment c est, c est, c est, c est, ce tuto là que je voulais dire vraiment aux gens. Ne vous déplacez pas ceux qui ont peut-être 24 ans, plus de 24 ans. Donc, vous allez aller là-bas, on va vous dire simplement qu'on ne peut pas vous prendre en charge. Si vous avez été orienté dans le privé, bien sûr, Maintenant, si vous avez été orienté dans le public, alors allez-y. Et puis, voilà, vous allez, attendre votre... vous allez vous faire enregistrer et puis vous attendez les inscriptions. Et pour ceux qui sont orientés dans les deux établissements privés, je crois qu'il faut essayer de faire un recours. Mais je crois que si tu n'as pas voulu faire le public, ça ne sert à rien d'aller faire un recours. Parce que tu as voulu faire le privé. si on te refuse le privé, je me demande voilà. Donc tu es à la maison. Voilà pourquoi c'est bien inscrit ici, dans cette vidéo. Certains n'iront pas, euh, on va dire quoi Certains n'iront pas à l'université. Parce que c'est vrai. Vous resterez à la maison et beaucoup. Et beaucoup de personnes comme ça resteront à la maison. Parce que simplement, le Sozup a orienté. Et l'NBG ne pourra pas, d'après euh, l'article, vous attribuer la bourse selon les critères d'âge de série et de moyen au bac voilà donc c'est un peu ça on espère que vraiment tout se passera bien et voilà il y aura une meilleure il y aura une peut-être une réorientation pour ceux qui auront fait des, des recours dans les établissements Ils pourront faire peut-être des formations de deux ans parce que je crois qu'ils euh, ont voulu faire des formations de deux ans pour les personnes qui avaient plus de 25 ans ils sont choisi l'établissement professionnels pour se former voilà peut-être que ils vont, ils vont peut-être les choses vont essayer de s'arranger ils vont essayer de faire le recours voilà et, et attendre quoi donc vraiment ne vous déplacez pas vainement, si vous savez que vous avez été orienté dans l'établissement privé allez plutôt pour faire le recours n'allez pas pour voilà dire que vous allez être pris en charge par le cas parce que vous n'allez pas être vous n'allez pas être en charge voilà donc c'est vraiment voilà désolant en plus que en plus de ça les gens se les, les élèves se fatiguent vraiment ils se déplacent soleil ils payent de l'argent et vraiment c'est compliqué donc c'est un peu ça c'était ce tuto là euh, c'était pour juste vous vous annoncer ça pour dire que voilà donc euh, ceux qui ont 24 ans vraiment cette loi là stipule la loi qui est stipulée je peux même vous la vous la lire on va aller un peu sur sur le on va aller un peu sur sur le, le, le compte là vous allez un peu aller avec moi donc on va aller sur ce bord vous allez me dire vous allez voir euh, le colmar de, de cet article là qui stipule que les élèves les étudiants logiquement qui ont dépassé un certain âge donc voilà ne peut pas avoir l'attribution la, la de de la bourse donc, bon, a bien stipulé hein, que les orientations ne signifient pas que vous aurez la bourse. Donc vous voyez que vous êtes vous êtes comme dans une dans, dans, dans une sorte une sorte de bulle ou un piège. Ou... Donc c'est un peu ça. Vous êtes un peu, peu confronté à vous-même. Voilà. Donc on va descendre ici. On va essayer de descendre. Désolé. Rater un peu il y a Un gardien de tour qui gratte un peu. Ok. Donc on descend là. On va descendre. Ok. Donc, je vais vous montrer juste le code qui, qui régit cela. Voilà, vous êtes là, vous voyez ici, si on y notait bien. La vie d'orientation n'est pas synonyme d'attribution de bourse. Les critères d'attribution de bourse sont régis par le décret numéro 0148 MPSR sttenfc fixant les régimes de bourse en République gabonaise. Donc, il euh, y a des critères pour avoir la bourse. Si tu n'as plus. Si tu ne peux pas avoir la bourse pour aller et tu viens dans cet de privé, je crois que voilà, tu resteras simplement à la maison si tu ne trouves pas à faire un cours. Donc toi qui as plus de 2 ans, ou oh, toi qui ne veux pas sûrement apprendre dans cet établissement qui a moins de 22 ans, donc c'est de faire des recours ou oh, voilà, vous serez à la maison. Je crois même que c'est le cours ne vous servira à rien plus que vous ne voudrez pas faire sûrement ces. Voilà. Vous ne voudriez pas apprendre à, à, à lieu Donc merci, c'était un tuto. Euh, merci de vous abonner vraiment. et... Voilà, et supporter les nouvelles les infos. supporter. Soyez là pour supporter les nouvelles infos. Je vous informe toujours quand ça va bien. Et voilà, quand ça, quand ça va mal, c'est le cas de Yambou Junior. Donc, et portez bien là-bas. Je crois que, voilà, il faut garder, il faut rester positif. Donc, euh, je vous montre encore la vidéo des autres qui étaient là hier, qui étaient là aujourd'hui, ce matin. Là, on là aujourd'hui, ce matin. Voilà, on va visiter vraiment Nombre. Ah, visiter Nombre. Voilà, ils sont venus de, de partout essayer de mettre le cachet dans, dans leur, euh, sur leurs orientations. Donc, euh, allez tous mettre vos, vos cachets, mais soyez informés de ça, de cela. Certains n'iront pas à l'université. Voilà, à cause de, de ce décret-là. Donc, merci d'avoir regardé ce tuto. Merci, merci, merci, merci.